Hello, bonjour chers followers, bienvenue euh, au cabinet MP. je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème, je ne sais pas si je dois dire, c'est un coup de gueule ou bien un cri de cœur, mais on va parler d'un des obstacles majeurs euh, au développement des ventes des PME, en Afrique surtout. En Afrique, je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, ça se... C est, c est... Généralement, en Afrique francophone, on a, à peu près, on a à peu près les mêmes problèmes. Alors, quel est cet obstacle-là Et comment il est nuisible au, au développement des ventes dans les PME Alors, cet obstacle, c'est que, en Afrique, quand tu veux vendre, tu as quasiment aucune chance d'avoir des médias des médias qui sont ciblés. C'est-à-dire des médias, excusez-moi, il y a quelqu'un, des médias, euh, des canaux de communication capables de cibler des prospects bien précis. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, tu, tu vends des produits pour les femmes rurales, les femmes qui ne vivent, qui vivent pas en ville, qui vivent, tu n'as aucun média de communication pour les toucher. C'est-à-dire, comment tu vas informer ces femmes-là Comment tu vas informer ces femmes-là massivement que, euh, voilà, tu as un nouveau produit pour les femmes qui sont, euh, qui sont rurales, qui vivent euh, qui ne vivent pas en ville, qui sont dans les campagnes. Voilà. Tu n'as pas de médias. C'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est un obstacle majeur. Je vous donne d'autres exemples. Hein, je peux en, en citer plein comme ça. Je veux dire, si, par exemple, tu as un produit pour les animaux de compagnie. Un service pour les, les, les animaux de compagnie, perroquet des des choses qui les chiens, et les chats, comment tu peux les toucher Un vétérinaire, par exemple, quand il veut développer son commerce, comment il fait pour toucher tous ceux qui sont propriétaires de chiens ou propriétaires de chats Comment il les fait pour les toucher Il est obligé d'utiliser des médias généraux. Donc, les grandes affiches, ou bien, comme il n'a pas de sous, des petites, affiches, des, des, des, des petites pancartes, mais ça ne touche pas grand monde. Si 10 personnes qui passent là, -là les 10 personnes peuvent ne même pas avoir des chiens. Donc, comment on fait pour toucher ces gens-là Comment on fait pour toucher les enfants Aujourd'hui, tu as un produit destiné aux enfants. Tu, tu sais ne tu sais pas comment communiquer. Parce que les écoles refusent. Et ce qui est normal, hein? l'école, c'est fait pour apprendre. Ce n'est pas, pas un lieu de commerce. Donc, les écoles refusent. Même les universités, on refuse qu'on fasse la publicité à l'intérieur des écoles. Mais comment tu fais pour les toucher Comment tu fais pour les toucher C'est très compliqué. Les gens sont obligés de prendre des grandes affiches publicitaires mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Euh, euh, comment on appelle ça même Les métiers. Tu as fait un produit spécialement pour les informaticiens. Ou bien tu as fait pour les comptables. Tu ne sais même pas comment les toucher. Parce qu'il n'y a pas de canaux de communication spécialisés pour toucher ces cibles Voilà. Même les entreprises, nous qui vendons aux entreprises. Aujourd'hui, demander à ceux qui, qui vendent aux entreprises, c'est très difficile. Donc... C'est un obstacle majeur. Et si tu ne peux pas informer ta cible que tu as un produit qui leur est destiné, c'est très compliqué d'augmenter tes ventes. Alors, pourquoi c'est comme ça D'abord, il y a une seule, une seule raison, c'est que il y avait ces, ces, ces, ces canaux-là, ces canaux mais ils ont totalement disparu ou bien ils sont insuffisants. Avant, on avait des magazines spécialisés, beaucoup de magazines spécialisés, mais par manque de rentabilité, elles ont été abandonnées. Voilà. On avait, pour les femmes, on avait Go Magazine, on avait Top Visage, on avait Femmes Actuelles. Tout ça, ça a disparu. Donc, voilà. Et ça, c'est pour les, le peu de, de, de médias spécialisés. Le reste, là, tout est général. Les TV, si elles ne font pas de, de, de choses, d'information de, générale, elles font peut-être la musique. Pareil pour choses, qu'on appelle ça même euh, pour... Euh, pour euh, les, les, les, les, les, les, les radios, les radios en Côte d'Ivoire ici, on n'a pas des radios spécialisées. Voilà, on n'a pas des radios spécialisées. On a, on, a, on, a, on, a, on a des radios soit religieuses, soit de variété hein, musicale, ou bien on a, on a de l'information des radios d'information. Et même ça, même encore, même, c'est que les chaînes étrangères comme RFI, euh, euh, comme on appelle ça même, Africa numéro 1 et autres, là, qui font de l'information, même euh, 24h sur 24. Sinon, le reste, on met VOA, Vox of America. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc, tu n'as pas de, de cible. Tu n'as pas de médias spécialisés pour toucher une cible. Tu n'as pas, par exemple... Tu vois, un peu comme en Europe, tu as National Geographic, on sait que c'est ceux, ceux qui regardent National Geographic, c'est une chaîne dédiée aux documentaires, aux animaux. Et même dans National Geographic, ils ont plusieurs chaînes. Ils ont plusieurs chaînes. Ils ont pour les animaux, ils ont pour euh, euh, la science, etc., etc., etc. Donc, quand tu veux faire une pub, quand tu as un produit et que tu veux toucher ta cible, tu as un canal pour cela. Tu as un canal pour cela. Voilà. Mais là, là, tu n'as pas, par exemple, moi, je fais, j'ai dit même en musique. Tout est général chez nous. Mais qu'est-ce que ça implique Ce que ça implique, c'est que, que, comme tu n'as pas de médias spécialisés, tu es obligé d'utiliser des médias généraux et ça coûte extrêmement cher. Et c'est inefficace. Voilà. Ça coûte cher et c'est inefficace. Donc, finalement, tu ne communiques pas. Et quelqu'un qui ne communique pas, ne peut pas développer ses ventes. C'est un des gros problèmes pour les PME. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas des canaux de communication ciblés qui leur permettent de toucher efficacement. Que les gens qui sont intéressés par les types de produits qu'ils vendent, ça fait que bon, ils ne communiquent pas, ils ne communiquent pas, ils se meurent. Une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui se meurt. Et moi qui coach énormément de gens, euh, c'est très compliqué. Euh, pour, pour, pour les gens qui n'ont pas de budget de pouvoir communiquer. Il faut être vraiment très, très, très fort pour pouvoir, euh, pour pouvoir vendre de façon exponentielle avec, dans une PME. Voilà. Donc, euh, moi, c'est mon cri de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, pour moi, première des choses, il faut, j'ai noté ça ici, euh, il faut inviter les agents de communication à à, à, à se lancer dans les médias, dans les canaux de communication euh, euh, spécialisés. Lancez-vous dans des radios spécialisées. Il y a des amateurs de, de, par exemple, il y a des amateurs de moto, il y a des amateurs de, de si vous voulez faire une radio musicale, vous pouvez prendre un genre musical. Vous pouvez prendre un genre musical. Il y a des radios dans les, dans, dans, dans, dans, dans, en, en Occident, dans aux États-Unis, des radios uniquement. Que pour un genre musical, tu vas, tu écoutes seulement le hard rock, ou bien tu écoutes seulement que la pop, tu écoutes seulement que du rap. Voilà. Donc c'est cela, une fois que c'est comme ça, ça permet au moins à des, à des, à des entrepreneurs qui, qui s'adressent à ce type de cible-là de pouvoir communiquer. Voilà. Donc euh, lancer des radios spécialisées en, en, en, en choses, qu'on appelle ça même. En France, par exemple, il y a France Culture. Donc là-bas, il n'y aura que de la culture, des émissions, on parle de livres, on parle de la culture, on va parler des versants, on va parler d'autres choses. Voilà. Donc quelqu'un qui est dans le monde de la culture, qui veut communiquer, quelqu'un qui veut faire un vernissage de peinture, il a obligé d'utiliser les médias des masses, des médias non ciblés. Mais tout le monde n'a pas envie de faire ça. Tout le monde ne regarde pas la... Hein, tous ceux qui aiment la culture, forcément, ne regardent pas la RTI. Et qui a une petite plage horaire... Eh, juste de 30 minutes ou une heure pour une émission dans toute la semaine qui va parler de culture voilà donc c'est déjà ça eh, donc il y a France du cul. il y a une chose, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom de cette euh, radio Rire et Chanson c'est une radio spécialisée dans les sketchs et puis les chansons quand chante les gars qui aiment karaoké là. voilà, donc voilà un peu déjà une première piste de solution deuxième piste il faut créer le maximum d'événements. Vous, les agents de communication, vous ne créez pas beaucoup. On crée ici que des festivals de bouffe, festivals de platali, festivals de grillades, festivals de poulet, festivals de pintade, festivals de grenouilles. Non, on est fatigué. Voilà. Et c'est quelques amateurs qui se débrouillent. D'autres vont faire, par exemple, un event pour les amateurs de... de, de, de ça, un de mes fils est participé. Les amateurs de... Comment ils appellent Mangaka les inviteurs de manga, ils vont se retrouver, mais ce n'est pas bien bien bien organisé parce que ce n'est pas une agence de communication, ce n'est pas des professionnels de la communication qui gèrent ce genre de choses-là, voilà. Il y avait eu des, des, des trucs à louer quand même, comme euh, euh, le festival, de mari le salon du mariage. Donc voilà au moins des trucs spécialisés, voilà. Il faut redoubler des forces, ceux qui ont commencé ça ne soyez pas découragés, on a besoin de vous parce que les médias de masse n'arrangent pas les PME. Il nous faut des canaux de communication spécialisés qui touchent uniquement notre site. Voilà. Je suis un amateur de, de pigeons. Je veux pouvoir vendre un produit qui permet aux pigeons d'avoir de belles plumes. Il faut que je puisse toucher uniquement que les gens qui aiment les animaux, les gens qui aiment les pigeons. Voilà. Donc, bon, pas si précis, précis comme ça. Mais c'est pour vous donner une idée, une idée de ça. Vous aussi, les influenceurs. Ne prenez pas toujours les mêmes thèmes parce que ça fait qu'on ne peut même pas communiquer à travers vous. Les influenceurs, encore du voit ici, si ce n'est pas web humoriste, c'est-à-dire que l'humour, ou bien des trucs de sexe, ou bien des choses de, de, de, de. des people buzz, des buzz de people, tout et tout là, les scandales là. Vous n'aimez pas les thèmes. Alors que dans les autres pays, il y a des influenceurs spécialisés. Hein, il y a un gars que je suis bien là, qui s'appelle Vibrequin. Voilà, lui est spécialisé dans tout ce qui est voiture, tout ce qui est moteur de voiture. Voilà, donc il y a des, il y a des influenceurs et ils ont des milliers d'abonnés. Il y a un autre là, comme moi j'aime bien la bouffe, euh, Cook White. Eux là, c'est les plats, les plats du monde, les plats bien gras. là Voilà, donc ils ont des milliers d'abonnés. Quand il fait une vidéo comme ça, il est dans 200 à 250 000 interactions. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire être des web humoristes, tout ça, pour faire tous ces, ces trucs-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour, pour, pour, pour ça. Créer des salons, lancer des radios des radios spécialisées. Si les TV sont trop chers. au moins les radios, il y a des web radios, choisissez des thèmes autres et puis ça va nous permettre d'avoir des canaux spécialisés. Voilà, en attendant que les agences de communication... Allô? Alors, euh, je réponds je disais que, en attendant que les agences de communication euh, nous aident, ce que vous pouvez faire, euh, il y a deux approches hein, que vous pouvez faire. La première, c'est d'apprendre à créer vous-même vos outils marketing. C'est pour ça que au cabinet MP, nos cours sont extrêmement denses, parce que vous n'aurez pas d'outils. Dans les autres pays, les pays à faire, les États-Unis, les pays qui développent l'entrepreneuriat, ils ont accompagné avec ces outils de communication. -là. Mais ici, on n'en a pas. Donc, il faut apprendre tout ça. là Apprendre à faire vos vidéos, apprendre à faire des montages, à monter, à faire vos sites internet vous-même, à créer des events, des petits, des, des, des petits événementiels pour attirer vos prospects et tout ça. Donc, ça, il faut apprendre par vous-même tous ces éléments conceptuels que les agents de communication, en principe, doivent faire. Deuxième des choses, c'est de toucher le maximum de populations ciblées à travers eh, le digital marketing. Pour le moment, c'est le, les outils du digital marketing qui nous permettent de toucher au moins les cibles. Mais comme ça n'a pas été fait pour les Africains, c'est très compliqué. Parfois, quand tu veux cibler sur Facebook les centres d'intérêt qu'on te présente, c'est les centres d'intérêt de, de, de, de, des Occidentaux. Par exemple, tu vends un checker ou bien tu vends un poisson. Tu veux cibler sans intérêt à quelqu'un, poisson, mais GABA, Tu ne vas pas trouver ça. Quand tu vas taper là, ça ne va pas sortir sur Facebook. Voilà. Ça va, ça va sortir une nourriture ou bien boisson. Donc dedans, il y aura tous ceux qui aiment les hamburgers, les quoi, quoi, quoi. Ce n'est pas ta cible. Voilà. Donc, euh, ben pour le moment, au moins, ça te permet de réduire euh, le, le, ces mouvements de masse là. Voilà. Ça te permet d'utiliser le moins possible des médias de masse et d'utiliser les canaux de communication ciblés. Voilà, c'était mon, mon petit coup de. Mon, je ne sais pas si c'est coup de, coup de gueule ou bien en même temps cri d'alarme. Euh, vraiment, les agences de communication, aidez-nous à développer des médias et des canaux de communication ciblés. Voilà, laissez tout ce qui est généraliste, là, on est un peu fatigué. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont essayés. Euh, RH Mag, spécialiste pour. Euh, les, je ne sais pas s'il continue toujours. Spécialiste de, un spécialiste des un magazine spécialisé pour les ressources humaines. Il y a beaucoup conseillé il y a d'autres, je crois, il y a même un magazine sur l'immobilier, aussi pour tout ce qui est immobilier. Voilà quelques magazines, quelques canaux de communication spécialisés que vous devez développer. Influenceurs, radio, tout ça là, on doit avoir des médias de communication spécialisés pour toucher nos sites. Bye bye